Bonjour à tous. Nous avions parlé précédemment des différents plans du cinéma et des mouvements de caméra associés et de leur signification dans un film. Pour créer une harmonie visuelle dans un plan, on fait souvent appel à des règles ou des conventions qui ne sont pas obligatoires mais qui font partie des bases de chaque composition depuis des centaines d'années, traversant plusieurs arts en passant bien sûr par la photographie pour arriver aujourd'hui au cinéma et à la vidéo. Je vous propose donc de voir différentes règles et conventions qu'on utilise en vidéo, et les line codes sont aussi disponibles en description. L'une des plus anciennes règles, et sûrement la plus connue, c'est la règle des tiers. Elle consiste à diviser en trois parties égales, verticalement et horizontalement, le cadre affiché dans le viseur de votre appareil, soit mentalement, soit directement dans l'appareil puisque la plupart le permettent aujourd'hui. Ça crée donc une grille de 9 petits rectangles. Les lignes sont alors souvent utilisées pour poser les horizons dans les plans d'ensemble ou de situation par exemple. Dans un gros plan, la règle des tiers demandera de placer les yeux du sujet sur l'un des angles de la cellule centrale, a droite, son regard sera dirigé vers la gauche et inversement. L'espace laissé permettra de déduire que le regard se porte sur un espace ouvert, sur une plus grande zone. Si le sujet est placé au centre, la position semble plus statique et laisse moins parler la composition de votre plan, puisque le sujet remplira plus d'espace, mais ce parti pris est parfois nécessaire suivant la scène que vous filmez et l'importance que vous voulez donner à votre personnage ou à ce qu'il regarde. Dans un plan plus large, vous pouvez jouer sur la distance entre la tête du personnage et le bord supérieur du cadre. L'espace aura un impact psychologique sur le spectateur. Enfin, la règle des tiers sert aussi à marquer des points de déplacement des personnages. Si le personnage se déplace vers la gauche, il doit être placé sur la ligne verticale à droite et inversement. Bien entendu, toute règle consent à être brisée et l'inverse permettra de donner une sensation de déséquilibre à votre scène. Hitchcock, le maître du suspense, a détaillé ses règles en 1966 lors d'un entretien avec François Truffaut. Grand cinéaste manipulateur, il adorait diriger ses spectateurs et trouver de nombreux moyens de développer le suspense et de créer de la tension. Il considérait donc que la taille d'un objet dans le cadre peut être directement liée à son importance dans l'histoire à un instant précis de la narration. Cela permet de créer la tension et de développer le suspense, surtout quand le public ne comprend pas pourquoi on donne de l'importance à tel objet à tel moment. Cela reprend aussi en mon sens le principe célèbre qu'il mettait beaucoup en application, celui de développer le suspense plutôt que la surprise. Si le personnage s'attend à ce qu'une bombe explose, c'est du suspense, tandis que s'il ne s'y attend pas, c'est de la surprise. La hauteur de la caméra par rapport au sujet filmé permet de manipuler la perception du spectateur vis-à-vis de -vis ce sujet. Dans un plan en plongée, la caméra est placée au-dessus du niveau des yeux, elle plonge sur le personnage en quelque sorte. Ainsi, on a l'impression que le narrateur ou le spectateur regarde vers le bas et qu'il domine donc le sujet filmé. A l'inverse, dans un plan en contre-plongée, la caméra est placée sous le niveau des yeux, le narrateur ou le public se trouve dans une position inférieure au sujet filmé. Mais l'interprétation de ces deux plans changera en fonction du contexte de votre scène. Ce qu'on appelle un cadre fermé, c'est une échelle de plan où le hors-champ est banni. Ainsi, toutes les informations nécessaires à la compréhension du plan sont déjà présentes dans celui-ci. Dans un cadre ouvert, certaines informations se trouvent en hors-champ. De nombreuses techniques permettent de relier ces informations au plan. Par exemple, lorsqu'un personnage regarde à l'extérieur du cadre, nous comprenons qu'une information, comme une action ou un autre personnage, se trouve à l'extérieur du cadre et a interpellé notre sujet. Le hors-champ est exploité pour créer une tension et un suspense. Il a une place privilégiée dans les films d'horreur et les thrillers. J'avais déjà parlé rapidement de cette théorie dans ma vidéo sur les plans fixes. Cette théorie s'inspire du philosophe Platon et fut notamment relatée dans le poème Correspondance de Baudelaire en 1857. Pour Baudelaire, la réalité qui l'entoure est composée de symboles que seul le poète peut déchiffrer et qui lui permettent d'entrevoir le monde invisible et immatériel de l'idéal. Pour rappel, quand je parle d'idéal ici, je parle de l'idéal baudelairien, qui en résumé est un monde invisible et inaccessible où tout atteindrait la perfection et qui serait entrevu par le poète dans son imaginaire. Ces correspondances, dites verticales, seraient donc une communication secrète entre le monde matériel réel et le monde idéal. Ensuite, il y a alors un second type de correspondance pour Baudelaire, les correspondances horizontales. L'idée que le monde qui nous entoure, malgré son apparence de désordre, posséderait une profonde unité. Avant de vous perdre complètement, voyons le rapport avec le cinéma. Et bien cette idée de correspondance, et on parlera surtout des correspondances horizontales, existe dans le cinéma. Il s'agit de faire une analyse des images, du montage et de la composition, pour y trouver une signification au film. On analyse ainsi les connotations des images en plus de leur signification littérale. Concrètement, il s'agit d'utiliser des images et des compositions récurrentes plusieurs fois dans un même film ou dans une série par exemple, pour ajouter une couche de sens à la narration. Ces correspondances peuvent être utilisées pour montrer l'évolution d'un personnage ou créer des associations et des liens narratifs entre des personnages ou par exemple entre un objet et un personnage, comme c'est le cas dans Old Boy de Park Chan-Wook. Il ne vaut mieux pas faire des correspondances Le de propos principal du film en l'appuyant par des icônes et éléments trop significatifs. Ce procédé n'est pas nécessaire dans un film, mais peut parfois permettre de mieux appréhender la structure de votre film en commençant par bien déterminer le cœur de l'histoire avant de concevoir ce système de correspondance tout au long du film.